Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit Pete pour la troisième fois sur la page, euh, quatrième fois sur la Déjà page. Déjà, wow. waouh. Quatrième fois sur la page, puisque tu avais participé à une guilde où on t'avait cuisiné tout un après-midi. Ah oui, je me souviens. On avait joué à Planète Apocalypse et tu nous avais fait l'honneur de la divulgation de ce projet dans une interview que tu m'avais, tu m'avais accordée. C'est vrai. Ce projet, c'est que tu le vois, duel. On peut dire que c'est ton bébé. On oh, oui. Oui, il y a plusieurs parents, mais oui, oui je, je, dois être, je dois être le père. Euh, donc, on a déjà fait, en fait une vidéo de présentation pour expliquer quels étaient les mécanismes, quelles étaient les influences, quelle était l'idée. On va revenir assez succinctement euh, sur, sur ces points, sur ces thèmes. Et puis ensuite, on verra, tu nous expliqueras, tu nous raconteras un petit peu l'histoire qui a euh, derrière le développement hein, euh, de ce jeu. Moi en fin de vidéo, je me permettrai de te faire mon retour puisque j'ai eu une expérience très négative, <rire> très douloureuse euh, du jeu. Euh, tu et, et ça nous permettra en fait de l'expliquer parce que euh, ça peut effectivement générer des interrogations euh, qu'est-ce que c'est que ce jeu C'est une émanation euh, de Cthulhu, mais ça n'est pas Cthulhu et on y euh, on y reviendra. Euh, et puis, dans une seconde vidéo, dans un second temps, euh, vous verrez, euh, qui sera publié en même temps, un let's play entre Pete et euh, notre, euh, notre grand ancien à nous, euh, à savoir Kevin, qui est un grand joueur de Cthulhu Ça permettra donc euh, à nos abonnés de voir comment en fait le, le jeu s'organise et euh, les architectures du jeu euh, avec deux bons joueurs, normalement des joueurs qui ont l'ADN du jeu d'origine. On va revenir très rapidement Qu'est-ce que c'est euh, que Cthulhu War et surtout, pourquoi le jeu Parce que c'est à la fois qu'est-ce que c'est et surtout pourquoi le jeu Alors, Cthulhu Wars Duel, c'est euh, un jeu de joueurs uniquement, euh, donc un jeu d'affrontement euh, dans l'univers de Cthulhu Wars, euh, qui bien sûr euh, est une dérivée, euh, une dérivée de ce jeu-là, sachant qu'à la base, Cthulhu Wars c'est un jeu multijoueur très asymétrique et on n'imagine pas naturellement justement seulement deux personnes. Mmh. Tout le côté négociation, trahison n'existe pas et doit être remplacé par autre chose. Et ça fait partie un peu de, de l'ADN de ce jeu-là. C'était un autre bébé. Euh, néanmoins, il dérive de la gamme de Cthulhu Wars euh, classique. Les factions qu'on y trouve sont les factions oui, de Cthulhu Wars. Mmh. Euh, l'univers, évidemment, l'univers de Lovecraft euh, et de Sandy Peterson. Donc on est vraiment dans un petit de la gamme Cthulhu Wars, mais qui, est, qui a son propre, sa propre partie propre particularité dans le jeu Cthulhu Wars originel, euh, il y avait déjà des règles euh, pour jouer à deux. Euh, du coup, euh, c'est vrai qu'il y a euh, une interrogation par rapport à ça. Oui. Du coup, qu'est-ce que tu peux dire sur euh, les éventuelles euh, différences et surtout en quoi ce jeu vient vraiment combler euh, la, le caractère duel de Cthulhu? Alors, au, au tout début, hein, là, donc là je remonte à 2015, dans la première version de Tully Wars, il y avait des règles de joueurs, mais qui étaient en fait des fausses règles de joueurs, puisqu'en fait, chacun des deux joueurs allait contrôler deux, deux factions. Mm -hmm. Donc en fait, c'était un mode quatre factions à deux joueurs, donc il n'y avait aucun changement de règles, mais chaque joueur contrôlait deux factions. Et autant c'était sympa pour découvrir les factions, mais en termes d'intérêt ludique, c'était très limité, puisque c'était un affrontement à deux, sans pouvoir s'appuyer sur des mécanismes d'alliance entre les joueurs, mmh. puisque chacun était contre un seul. Euh, et ensuite, il y a eu une, une seconde mouture, qui était un peu les prémices justement de Cthulhu Wars Duel, qui était de se dire on veut un vrai mode de joueurs avec chaque joueur ne contrôlant qu'une seule faction. Mmh. Et ça a entraîné tout un tas de complications, puisque encore une fois, c'est un jeu asymétrique. Et un certain nombre de complications ont été réglées dès le départ. Et d'autres ont dû attendre justement la version duel. Et c'est un peu, un peu la, la différence entre la dernière version de joueurs du livre de règles de Cthulhu Wars classique et la version duel. Il y a quelques petits ajustements supplémentaires qui lui permettent de tourner en fait, dans toutes les configurations par rapport à la version, euh, on va dire, Cthulhu Wars normal A2, sur laquelle il y a des asymétries qui ne se rendent pas bien. Il y a des factions qui ne s'affrontent pas bien avec le mode. Euh, le mode deux joueurs non duel, mmh, si, mmh. si je puis dire. En fait, la version deux joueurs de Toulouse War, c'était une version exploratrice, quoi. C'était vraiment Exactement. pour développer, pour pour apprendre des mécanismes au niveau au niveau de ces grands anciens, pouvoir les explorer parce que c'est vrai que la gamme, elle est quand même assez fournie. Hein, il y a énormément euh, énormément de propositions et euh, bah c'est de permettre à des gens de de découvrir leurs grands anciens et, et les mécanismes. Euh, alors que là, on est vraiment sur un, un, un système de jeu qui est complètement différent, qui est très nerveux. C'est très punitif aussi. Hein, je, on y reviendra <rire> quand on parlera de mon expérience, mais c'est très punitif. Et donc, ça ne se joue pas euh, du tout euh, de la même façon. On y reviendra euh, quand on parlera de mon expérience. Je me rappelle, quand tu m'en avais parlé, que euh, tu avais pour objectif aussi de proposer une version portable et financièrement accessible, il me semble que ça fait partie des motivations du jeu. Alors, ça fait partie, ça fait partie à la fois des motivations et de la difficulté. Euh, dans le où, oui, Tule wars le jeu, le jeu de base, euh, il, il est très cher. La gamme coûte très cher. Euh, les figurines sont gigantesques. Et euh, oui, aller chez les uns, chez les autres, en emmenant tout son Tule wars, c'est compliqué. Moi, mmh, le mien, mmh, mmh. mon intégrale qui est peinte, tient dans trois Battle Foam, 15-20. Donc, ouais. on parle de, de boîtes qui font un mètre de haut chacune. Euh, c'est compliqué. Donc, moi, je voulais quelque chose de transportable qu'on puisse sortir rapidement. Je voulais des parties rapides, même mm -hmm. si Tool Wars aujourd'hui est rapide. Je voulais quelque chose qui soit vraiment rapide, qui soit nerveux. Et je voulais, oui, en effet, un prix, euh, un prix intéressant. Je voulais me dire, tout le monde doit pouvoir jouer à Tool Wars euh, sans devoir mettre des billets, euh, mm -hmm. des billets à trois mm -hmm. chiffres, il hein, faut, mm -hmm. faut se le dire. Mais c'était aussi la partie du challenge. C'est-à-dire, comment faire pour arriver à concentrer l'expérience de Tool Wars, garder ce côté très asymétrique, dans un produit accessible simple à produire, simple à mettre en place, mais qui néanmoins n'était pas une version allégée du jeu. Et, et le challenge, il était là. Ne pas en faire une version d'un Cthulhu Wars Light. C'est tout sauf un Cthulhu Wars Light. C'est son propre jeu, il y a ses propres stratégies, il mmh. y a ses propres difficultés, mmh. mais ce n'est pas du tout une version simplifiée du jeu, loin, loin, loin, loin de là. Je me rappelle euh, quand on en avait parlé que tu avais eu un petit peu de mal à, à, à convaincre... Euh, la famille Peterson euh, de, de l'existence voilà, de, de du jeu et qu'il y avait un besoin, qu'il y avait une réponse. Euh, bon, tu as réussi à leur, à leur faire comprendre, ça a été difficile En, en fait, ce n'est pas la famille Peterson, c'est-à-dire que j'avais la chance que les deux fils Peterson, euh, Arthur et Lincoln, me suivent sur mon idée, euh, justement, après leur avoir présenté un premier proto d'une version miniature de Tully Wars. Euh, eux voyaient l'intérêt du truc, disaient ça, ce serait intéressant, ça répond en tout cas à un besoin, il y a mmh, des demandes. Mmh, mmh. Plein de gens ont demandé des versions moins chères, de, même de Cthulhu Wars, hein, je ne parle pas de la version duel. Euh, mais l'unique opposant absolument farouche au sujet, c'était Sandy. Bien sûr. Puisque pour Sandy, l'expérience de Cthulhu Wars passe forcément pas mmh. dans ces grandes figurines. Et donc, ça m'a forcé, ça nous a forcé à dire que si je voulais arriver à faire naître ce bébé-là, il fallait que ce soit autre chose que Cthulhu Wars. Mmh. Que ce soit une gamme à côté, qui ne fasse pas une concurrence à Cthulhu Wars. Et l'idée, c'était de dire qu'on pourrait avoir des joueurs qui ne joueraient qu'à Wars Duel, mmh. des joueurs qui joueraient qu'à Wars, et des joueurs qui voudraient jouer aux deux. Mais il ne fallait pas qu'il y ait le risque que l'une des gammes phagocyte l'autre. Mmh. Mmh. Euh, C'est pour ça que, euh, oui, on pourrait dire, imaginez de sortir une euh, lignée de petits standees en carton pour toutes mmh. les factions, pour que tout le monde puisse jouer à Cthulhu Wars avec des standees en carton. C'est pas le but, mais je sais que des joueurs vont emmener une version ouais. plus portative de leur Cthulhu Wars ah oui. normal ah oui. en emmenant les bien est... sûr, mais évidemment, évidemment. Qui sont, qui sont magnifiques, hein. mm. franchement, on y reviendra sur le matos, mais c'est... Mais, mais voilà, le risque était de... Sandy voulait pas dénaturer son jeu, voulait ses figues, et euh, voulait, euh, voulait... Voilà, voulait garder l'expérience. Et une des façons que j'ai eu pour le convaincre entre mes deux protos, parce que j'ai fait deux protos mm. d'un mini Cthulhu Wars, le premier, J'utilisais pour représenter des unités des petits disques en, carton, euh, en bois sur lesquels j'avais collé une illustration de chaque figurine. Mm -hmm. Alors, c'était très petit, c'était très mignon. Par contre, il fallait connaître très bien le jeu pour reconnaître chaque unité. Ce n'était pas très visuel. Euh, et, et Sandy n'arrivait pas à se projeter dans le truc. Mm -hmm. Il ne voyait pas l'intérêt. Et c'est quand, euh, justement, j'ai commencé à dire ben, « Peut-être maintenant qu'il y a des impressions 3D. » Là, on parle vraiment plusieurs années plus tard. J'ai fait la même chose, mais en faisant la silhouette en 3D, donc en imprimant mm -hmm. des pions 3D à la forme des unités. Et là... Ça a commencé à faire un peu son chemin dans la tête de Sandy en disant « il y a peut-être moyen qu'on fasse quelque chose ». Et le, le sujet à ce moment-là était de dire « comment faire pour que ce ne soit pas Cthulhu Wars version Standy mais bien un nouveau jeu, et donc c'est là qu'on arrive sur la dimension duel ». Ah oui, donc en fait, le, le, le, le, la réflexion, elle a, elle a maturé et tu n'étais pas parti tout de suite sur cette proposition-là. De là, duel, en fait. non. Moi, j'étais parti sur Soit une version transportable là. de voilà, tu vois. ça Je ne veux pas me péter le dos avec des, des, des valises remplies de figurines très lourdes. Et c'est les réticences en fait qui ont fait que tu as été dans l'obligation de proposer autre chose qu'une euh, simple version transportable du duel C'est ça, ça a été de se dire, alors je me suis fait pour moi-même ma propre version transportable, évidemment. Mais ouais. sinon, euh, c'était de dire comment faire pour que les deux puissent cohabiter sans se menacer l'un l'autre, et le fait de dire on va se focaliser sur le mode de joueur avec ses enjeux qui sont très particuliers, qui a donné naissance à Cluelo Duel. Mais oui le point de départ c'était pas vraiment cette version de joueur, c'était le un truc plus petit, alors avec un prix plus raisonnable. Alors euh, après avoir réussi à le convaincre sur, sur ce point là, et donc avoir une sorte de cahier des charges euh, d'un comme un accord, mmh. Comment tu es parti euh, sur la création de ce jeu Qu'est-ce qui t'a inspiré Qu'est-ce que tu as repris de l'univers de Cthulhuar Parce que la première chose qui est très intéressante quand on ouvre euh, le, le livre de règles, c'est cette double page-là, que je trouve absolument euh, géniale, où on nous dit, voilà, qu'est-ce qui change Et je crois me rappeler que si on sait jouer à Cthulhuar, On lit juste ces deux il a, pages. Il y a presque qu'à lire ces deux pages-là, et on s'est joué à Actu War Duel. Et c'est ces deux pages-là qui créent une différence complète entre les deux jeux. C'est affolant. Qui peut d'ailleurs euh, <rire> déstabiliser des joueurs habituels de Actu War. C'est affolant. Euh, parce que effectivement, quand on, on, on ouvre la boîte. On est à la maison. Mmh. C'est-à-dire qu'on retrouve euh, sa, sa, sa, faction, sa, sa, sa planche de, de grand ancien, on retrouve ses acolytes, on retrouve, enfin, moi, je retrouve mes, mes, mes profonds, mes sogotes, euh, mes larves stellaires. Je dis ça parce que je, je, joue, <rire> je joue toujours le, le, le même grand ancien. J'adore Octulu. Euh, voilà, donc euh, on se retrouve quand même dans un, dans un univers que l'on connaît, euh, que l'on appréhende bien, mais que tu as quand même dû euh, réinventer. Alors, qu'est-ce que tu as pris à Octuluar pour le remettre mmh. ici? Et qu'est-ce que tu as à tout prix évité de prendre comme influence pour créer des divergences Alors bah, déjà, ce n'est pas mon travail qu'à moi. Hein. Je ne oui. vais pas dire oui, j'ai tout fait, ce n'est pas, <rire> pas, pas vrai du tout. Non, C'est vraiment bah, du travail collaboratif avec les Peterson, évidemment. Mais l'idée était justement, on s'est posé les principales questions. On, on a vraiment fait un espèce de cahier des charges en disant qu'est-ce qui ne marche pas à deux joueurs par rapport à l'expérience Clued Wars Exactement. classique mm -hmm. Et le premier point qu'on a voulu traiter, c'est autour des points de pouvoir. Dans vois Wars Classique, il y a toute une dynamique sur toujours garder du pouvoir pour ne pas être à la merci des autres joueurs, donc ralentir, faire des actions les plus lentes possibles, les moins consommatrices possibles pour toujours avoir le moyen de réagir. Et ça, on s'est dit à deux, c'est pas possible parce que ça va être une course à l'escargot et il va rien se passer sur le plateau. Et donc la tension va s'écrouler complètement. Donc déjà, il fallait trouver un moyen de gérer cette dynamique. Et la cause sous-jacente était aussi les factions qui ont du moyen justement de garder du pouvoir je pense euh, au marcheur des vents qui peut hiberner et garder son pouvoir pour le tour d'après, je pense au dormeur qui glandouille en disant eh bien, je ne fais rien. <rire> et et tout ça, ça a été le, la première problématique elle a été là, c'est-à-dire comment gérer les factions qui ont des temporalités de dépenses de pouvoir différentes et comment garder justement une euh, une tension sur le jeu. Et c'est là qu'est né le premier le mécanisme vraiment propre à Actual Wars de joueur, c'est avec le pion de décrépitude, ouais. ce marqueur qui fait que chaque fois qu'un Joueur a terminé, qui n'a plus de points de pouvoir, les actions du joueur à qui il reste du pouvoir coûtent de plus en plus voilà. cher. Donc on ne peut plus rouler sur l'adversaire en gardant du pouvoir pendant trois tours et en disant et maintenant je t'écrase. Ça mmh. ne marche plus mécaniquement, chaque action devient trop coûteuse. On est obligé de jouer dans la temporalité, non plus par rapport à son propre plan, mais par rapport à ce que l'adversaire a fait de son propre pouvoir. Mmh. Et ça fait mmh. partie des choses sur lesquelles justement un joueur de Cthulhu Wars du normal doit s'adapter. Ouais. doit s'adapter vraiment parce que tout d'un coup il fait, mais et mon pouvoir Et eh ben c'est fini. Ah, et je fais rien là Bah ben, non, tu fais rien. Ah bah ça va pas <rire> au niveau du matériel euh, euh, je, je, je voulais le, je voulais revenir là-dessus euh, c'est très propre euh, les, les stands là ils sont ils sont vraiment vraiment très très classe je trouve euh, comment vous avez travaillé artistiquement euh, sur ces sur ces produits alors d'abord il a fallu choisir comment représenter les unités ouais. avant de décider que ce serait des stands en carton donc on avait un double cahier des charges qui était que on voulait que ce soit économiquement peu Cher à mmh, produire pour mmh. pouvoir offrir une boîte à un prix très très contenu, mais en même temps, Sandy mmh. nous a dit Vous faites ce que vous voulez, mais je veux garder une, une notion de taille sur le plateau, donc vous ne faites pas un cthulhu de 2 cm mmh, mmh, qui mmh. va se promener euh, tel un péon euh, dans la région. Mmh. Donc on avait la contrainte de la taille et on avait la contrainte du, de la production entre guillemets économique de l'unité. Et alors on a exploré, euh, donc on a évidemment pensé aux standees assez vite. Ouais. On a regardé des alternatives, on a regardé euh, l'acrylique donc les marqueurs en, en, en plexi, sur lesquels peut être peint une silhouette ou une forme, mais c'était hors de prix, ouais. hors de prix juste pour vous donner une idée. Alors, en prix de production unitaire, sans partir sur des grandes quantités, un stand 10 qui ressemblerait pas en pas à celui-là, c'est 5 dollars. D'accord. Donc, hors de prix quand on voit la quantité qu'il faut mmh, sortir, mmh, mmh, mmh. mais on a quand même regardé ça. On a regardé l'impression 3D également pour justement faire juste des silhouettes, mais le problème de juste la silhouette, ça parlait aux joueurs de Cthulhu Wars qui reconnaissaient tout de suite la forme de leur unité, ça ne parlait pas fallait, du tout à sûr, un hein. joueur qui découvrirait que tu lus l'univers de Lovecraft. Il ne savait pas, ben, bah, euh, j'ai un truc bizarre. Oui. Non, tandis que là, donc on s'est dit, illustration du standy, du standy bien épais, ouais, parce ouais. qu'on ne voulait pas faire de la carte fine, ah non, non, et bien. donc on est parti sur le standy et, euh, et donc il a fallu illustrer, encore une fois, avec l'idée de dire, on doit reconnaître la figurine, et on veut évidemment les teintes de la couleur de la faction. Que tu lui doit être vert, la chef doit être rouge, pour que pareil, les gens qui ont l'habitude reconnaissent tout de suite. Il faut qu'on se dise sur le plateau cette unité, elle est à moi ou elle est à toi. Il n'y a pas de question de dire attends, ça c'est quoi comme unité Non, la mmh. couleur doit dire tout de suite elle est à moi, elle est à toi. Et en plus, on a mis des petits stocks de couleurs au cas où on n'arriverait pas à lire les couleurs sur la figue. Mais globalement, il n'y a pas de problème de lisibilité du jeu. On voulait un jeu lisible, on voulait des grandes unités, que la taille d'une figurine donne une idée de sa puissance tout de mmh. suite pour lire là où il y avait des enjeux sur la carte. Mmh. Alors, je reviens sur cette histoire de décryptitude et donc sur les mécanismes. Et là, je vais un peu partager mon expérience. Euh, moi, j'avais fait une, une très belle partie euh, de Cthulhu War chez, chez Kevin, contre qu que tu vas affronter tout à l'heure, que j'avais gagné. Félicitations! Parce que je m'étais lâchement caché. Oui, tu comptais les avais... sur les autres joueurs. Voilà, voilà. Ah oui. J'ai laissé, euh, j'ai laissé Thomas partir en guerre. Euh, voilà. Et moi, j'avais, euh, j'avais mon Toulouse et je plongeais et je ressortais de l'autre côté. Chose qu'on peut toujours faire là. Bien sûr. Hein, euh, C'est super sympa. Euh, mais du coup, évidemment, j'ai abordé le jeu de, de la même façon. Et du coup, cette cette barre de décrépitude m'a fait énormément de mal, parce que je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe euh, Je vais la jouer planquer. Puis je voyais Kevin qui partait à la guerre, qui envahissait euh, tout le... Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Et c'est vrai qu'à un moment... Je me suis retrouvé à, à ne plus avoir la possibilité de poper, de, de, popper, euh, de popper des acolytes, de, du coup d'avoir de, de, des profonds. Euh, J'avais pas assez euh, ouvert de, de, de, de, de, de portails. Portail. Enfin, c'était. Je me suis fait submerger à une vitesse assez affolante et j'étais extrêmement déstabilisé. J'ai peur que ça puisse être la première expérience de euh, nombreux joueurs. Du coup, un. Je vous conseille de regarder la vidéo mm -hmm. d'après où vous allez voir Pete jouer. Mais toi, qu'est-ce que tu peux en dire, en fait, sur ce, ce caractère vraiment destructif que propose war Duel en opposition avec une partie de Cthulhuard classique? Alors, je, je comprends le, co le côté peur quand je disais les erreurs que font un joueur de wars facile. C'est-à-dire que c'est un problème qui ne se pose que pour les gens qui sont habitués à wars C'est-à-dire quelqu'un qui découvrirait wars Duel n'aurait pas cette problématique. Exactement. Euh, néanmoins Après je suis un peu heureux hein, dans les ouais. jeux hein, Donc moi j'ai toujours tendance à... Non, alors jeu d'affrontement à deux <rire> Se ah, cacher y ça n'a pas marché et, et Sandy déteste les mécanismes Turtling On se met dans un coin Et on se blinde Et on attend que ça passe donc, donc ça ça ne marchera pas Ok euh, Non donc Oui c'est punitif Mais justement euh, Le jeu il s'appelle Two Wars Et dans Wars il y a la guerre Et moi bah, Après c'est mon ressenti personnel Dans le jeu à, à plusieurs des fois, je suis frustré parce qu'il y a des parties où il y a peu de combats. Mm -hmm. Pour un jeu qui s'appelle Tool Wars, ah, non, moi, j'ai déjà vu des parties à trois combats et la partie s'arrête parce que chacun justement, est resté dans son coin, fait ses petits points de victoire dans son coin et, et moi, je ne voulais pas ça pour Tool Wars duel. Et donc, c'est un, un, un autre élément. On s'est dit, comment faire pour mettre l'emphase sur ce côté affrontement, passer d'un jeu plutôt de contrôle de zone, parce que mine de rien, dans Tool Wars, on est sur du contrôle de zone, à un vrai jeu d'affrontement. Sans en faire un wargame, mais vraiment un vrai jeu d'affrontement. Et l'idée a été de dire, eh ben, les portails... Bien sûr, ils vont continuer d'apporter du pouvoir, mais de base, ils ne donneront plus de points de victoire. Mmh. Donc, il y a moins cette emphase sur contrôler une zone avec un portail, et si je veux des points de victoire, il faut que je détruise des unités adverses. Mmh. Et ça, c'est vraiment le switch. Si je veux gagner, je dois détruire mon adversaire. C'est, je ne vais pas négocier, je ne vais pas lui dire rien, je vais lui péter la tête. Il mmh. n'y a pas le choix. Mmh. Moi, j'ai voulu, voulu créer un espèce de village, tu vois, une, une, be une belle pas. petite... Et ça ne marche pas. Non, on, on est, euh, on non. Est... Non, non, ça ne marche pas on du est... tout. On est clair là-dessus. Euh... Là, on est sur une proposition donc avec euh, la chèvre noire et, et euh, le grand Cthulhu. Euh, C'est la boîte qui est déjà sortie en VO. Oui. Il euh, y a une boîte qui va sortir en français puisque elle est là. Présentement. Elle est, Voilà. Euh, les autres sont dans le bateau. Euh, les autres sont dans le bateau. Euh, la gamme. Tu peux nous la oui. nous, nous, nous la présenter. Alors, moi je parle. Là on va parler de la gamme euh, FR, mais tu peux tu peux aborder s'il y a des divergences, de grandes divergences, euh, la gamme euh, la gamme native et la gamme FR. Donc donc donc Clairement, donc, la, quand, quand on a sorti cette première boîte, ça a été un peu un, un coup d'essai. C'est-à-dire qu'on ne savait pas mm. s'il y aurait un public pour une version sans grande figurine de Cthulhu Wars, euh, euh, vendue pas cher. Et euh, donc, euh, on a fait un, un, une première production et je crois qu'on avait pris 5000 boîtes parce qu'on ne savait pas euh, si ça allait bien se vendre. Elles se sont vendues, donc là je parle de la version US, hein, en moins de 4 semaines, c'était sold out, il n'y en avait plus. D'accord. Donc, immédiatement, on a lancé la création cette fois, ben, d'autres boîtes, toujours sur le même principe, dans chaque boîte, il y a deux grands anciens, mmh. évidemment différents à chaque fois, et une carte différente, ouais. avec des règles différentes. Là, c'est la carte un peu dite de base, il n'y a mmh. pas de règle particulière par rapport à la carte, mais il y a des cartes où la carte se rétrécit, il y a des cartes où des éléments apparaissent dessus. Et l'idée est de se dire que la gamme, on la voulait complètement autonome, chaque boîte se joue toute seule, mmh. mais si on en a plusieurs, on peut les mélanger. La, la prochaine boîte, elle proposera le marcheur des vents et le dormeur sur une autre carte, rien ne m'empêche de faire une partie, si j'ai les deux boîtes, avec Tulu contre le dormeur, mmh, mmh. Tulu contre le marcheur des vents. Et c'était un des points aussi sur lequel il a fallu beaucoup brainstormer, c'est qu'il y avait des, des factions, de par leur asymétrie, qui se prêtaient plus ou moins bien ah oui, à des duels l'une contre l'autre. Mmh. Et c'est pour ça qu'une des, une des, des derniers changements qu'on ait fait par rapport à la fameuse version 2 joueurs du livre de règles, version 2, on va dire, mmh, mmh. c'était de dire qu'on ne, ne donne plus de points d'apocalypse à son adversaire lorsqu'on sacrifie soi-même une de ses unités via un pouvoir, et ça c'était la grande différence parce qu'en fait c'est la version qu'on avait prévue initialement, et il y a des factions qui ne marchaient pas les unes avec les ouais. autres, toutes les factions qui sacrifient leurs unités, qui les transforment ouais. ont donné des points de victoire à l'adversaire, c'était pas possible et donc maintenant on ne donne plus de Vous avez ]atoire. appréhendé cet équilibrage-là ouais. dans la création des boîtes Et Voilà, après les tests, exactement. Et on, à chaque fois qu'on crée une boîte, on s'est dit, on la teste en tant que telle. Est-ce qu'en autonome, elle fonctionne Mais surtout, est-ce qu'elle marche quand on refait les combinatoires avec les factions précédentes mm -hmm. Et c'est là qu'on s'est dit des fois, est-ce qu'il faut ajuster un pouvoir ou pas Est-ce qu'il faut ajuster une capacité Donc là, globalement, la, la gamme US telle qu'elle est, il y a donc, la première boîte sortie, celle-ci-là. Il mm -hmm. y a une deuxième boîte qui vient d'arriver en Allemagne, qui est la boîte donc, extinction, euh, pas, pas pour la version euh, VO, mais aux États-Unis aussi, donc, qui va être livrée. Je pense euh, aux acheteurs, bah là, ce mois-ci, je pense février, mmh, mmh. on va dire février. Euh, et il y en a déjà deux autres qui ont été conçus, c'est-à-dire que les fichiers sont complètement prêts. Donc la troisième boîte a été envoyée à l'impression, la quatrième boîte, pas encore. Et donc dans l'idée, c'est de sortir deux boîtes par an. D'accord. L'idée, c'est de sortir deux boîtes par an, et donc il y en a déjà quatre de prévues. Et pour la VF, bah, tout va dépendre du succès. De cette première boîte Donc cette première donc, boîte, cette boîte on, a, on, on en a tiré mille, mille exemplaires qui vont être disponibles en boutique, et sur le principe, si ça se vend bien, eh ben, on sortira les autres boîtes en France. Voilà. On est sur un prix de 30. 20, 29, 29 euros normalement. Ah ouais. 29 ouais, euros, prix public pour la boîte. D'accord. Ok. Donc tu as trouvé un distributeur en France Oui. On peut euh, le nommer Bien sûr. Ou... Donc c'est Novalis qui est une ouais. filiale du groupe Asmodé. Asmodé. Okay. Euh, donc c'est Novalis qui distribue Cthulhuars qui distribue, qui distribue, Duel version française. Est-ce qu'on a un macro planning pour retrouver euh, cette boîte-là, euh, notamment chez Philibert ou Alors, chez d'autres Les 1000 boîtes, enfin les 1000 boîtes, moi, les cinq boîtes que, que j'ai offertes à, à, à des gentils gens, euh, sont dans le bateau, doivent arriver je pense en février, euh, mais maintenant c'est directement Asmolay qui a récupéré bien les sûr, boîtes en Chine. Bien sûr. Donc je n'embête pas Asmolay savoir où est le bateau, mais en théorie, premier trimestre de l'année. Donc C'est pour euh, avant... le printemps. Pour moi, avant, avant fin mars, elle, ce sera en boutique. Il n'y a ah, pas de raison que ça, ça mette plus de temps que ça. Mmh, mmh, et en fonction de ça, si, si ça marche bien et qu'ils nous redemandent une production, on pourrait imaginer une boîte version 2, le temps de faire les traductions pour la rentrée. Mmh, D'accord. Toi, ton ambition, c'est de rattraper la, la, la, la, version, euh, la version anglophone et, et ensuite euh, d'avancer euh, en parallèle J'aimerais ou... bien. Ouais, J'aimerais bien. bien euh, encore une fois, s'il y a un public en France, si, si les gens veulent du jeu, oui, ça me ferait plaisir. Parce que... Tu le vois, entre vous, j'arrive pas à le remettre en boutique parce qu'il est très cher le jeu, le jeu. normal avec les figurines, il est hors de prix. Euh, tandis que là, on est sur un petit jeu au prix contenu, ça se stocke, ça prend pas 8 mètres carrés dans une boutique. Et, et je crois vraiment au potentiel du jeu, oui. Mmh, D'accord. Est-ce qu'il y a des sujets que tu veux aborder spécifiquement euh, a... Non, pas forcément, mais c'est vrai que c'est une expérience. Moi, cette version française de ce jeu-là, c'est une expérience parce que, des jeux à deux sur le marché français d'affrontement pur, il y en a peu. Mm -hmm. Donc je suis très très interrogatif sur est-ce que ça va marcher ou pas. En fait, c'est-à-dire que moi je l'adore, mais j'en sais rien. Sincèrement, j'en sais rien. C'est quoi le, le ressenti eh, déjà le, le retour US Ça a été quoi Excellent, excellent. À la fois pour des gens qui ont découvert la gamme via Tulloarzuel, c'est-à-dire alors ceux qui ne connaissaient pas le jeu mais qui ont vu cette boîte en boutique et qui ont dit tiens. Euh, je vais ramener ça et qui maintenant en fait pose des questions sur le jeu principal. Bien sûr. Donc c'est intéressant. Et là, et là, et là c'est tout gagné en fait pour l'équipe Peterson parce que ça devient une porte d'entrée à à la gamme. C'est un une sorte de produit d'appel, on peut mm -hmm. on peut mm -hmm. le dire mm -hmm. comme ça. Mm -hmm. Et... Euh, il y a des fans du jeu qui le prennent et ils, nous, ils, ont, été, ils ont été honnêtes, ils ont dit je garde que les stand -y, hein. il y a des gens qui ont acheté la boîte uniquement pour transporter facilement leur tu le normal On y a pensé, que... pensé C'est que... <rire> très bien, bravo votre jeu, mais moi je veux les stand en carton Bon, ouais, pourquoi pas ouais. Et il y a des gens qui ont les deux et qui vivent avec les deux gammes et en fonction de avec qui ils jouent, ils sortent l'un ou l'autre Donc... Mmh, euh... mmh, mmh. Et euh, dans, le, dans, dans, dans les groupes en France, euh, euh, l'attente, euh, elle commence à monter tu, comment, tu sens la, comment tu sens la communauté euh, bah, J'ai des, des, que des questions dessus, j'ai pas mal de questions dessus, euh, surtout sur quand est-ce que ça arrive en France, donc c'est plutôt, plutôt positif. Euh, maintenant j'ai hâte, oui, hâte que les joueurs français, euh, alors après il y en a qui ont pris des VO donc ils m'en parlent un peu, voilà, ouais. mais justement j'ai hâte que les gens me parlent de ce côté, on va dire plus affrontement et moins... Euh, Conquête de territoire, négociation, manipulation, euh, qui était vraiment ma crainte hein, parce que c'est ce que j'adore dans le vois, c'est ce côté un peu manipulation, ouais. faire en sorte d'être faible et laisser dans son coin. Tu le disais tout à l'heure. Là, on est vraiment sur une autre bête. On est sur un vrai jeu d'affrontement, euh, mais on retrouve ces unités, on retrouve les pouvoirs. Euh... Tu peux nous, par nous parler ouais. des, des, des retours que tu as eu et qui t'auraient peut-être bah, pas déstabilisé, mais où tu te serais dit ah ouais tiens, j'y avais pas pensé et là on m'a fait un retour qui est, qui est super intéressant et peut-être. Pas forcément, être une piste d'amélioration parce que maintenant le, le jeu existe en, en, en tant que tel, mais voilà qui t'a qui, qui a généré chez toi une, euh, une interrogation. Moi, la, la question qui est venue le plus souvent et qui est légitime, c'est pourquoi ne pas sortir la même chose du jeu normal? Ah, et mais on ouais. en revient, on en revient à ce que je à disais, à la genèse que tu disais, on ouais, mais... et, et, et, et, et je sais que Sandy ne me laissera pas sortir un jeu qui, mine de rien influerait sur son Wars mais mais mais oui les gens disent bah c'est bien j'ai découvert le 2 maintenant je voudrais je voudrais jouer je voudrais jouer au, au jeu entre guillemets à plein et je peux pas est-ce que c'est quelque chose que tu comprends de, de la part de Sandy enfin moi je, moi je alors je, je ne le connais pas euh, comme tu le connais mais euh, pour moi, euh, euh, j'imagine que dans son esprit, il y a quelque chose de monumental dans, dans, dans l'idée de jouer à, à Actu -Loi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très impréciable, mais qui au, au début est très impressionnant. Quand on ouvre ces toutes petites boîtes, ce tout petit monolithe. quand on est allé jouer chez Kevin, alors, il y avait des boîtes partout, hein, on était envahi de ces grosses boîtes bien lourdes. On, on se retrouve avec ce tout petit monolithe qui est, euh, est d'une qualité exceptionnelle, franchement je tiens à le dire. On ouvre ce plateau, qui est tout petit hmm mais qui est plein de couleurs. qui, qui, qui, qui... enfin Tu vois, il y a, y, a, y a un, un, un côté euh, euh, pocket, quoi. Mmh. Pocket Monster, pour mmh. reprendre les Pokémon. <rire> et, euh, et, et, et du coup, ça peut être déstabilisant. J'imagine que, que, que c'est ça qui est antagoniste pour. Euh, alors, euh, pour Sandy, pour Sandy. Pour Sandy c'est clairement. Alors, c'est son côté un peu euh, artiste. Lui, c'est le. Mon jeu que tu lui wars, il a des grandes figurines. Ouais. Et après, là, je parle plutôt de Christine, qui est la business manager. Elle, elle, elle est sur l'aspect. On, nos gammes ne doivent pas se cannibaliser l'une l'autre. Elle est plutôt sur le côté très business, et Sandy mm -hmm. il est sur mon jeu Cthulhu Wars, il faut, il faut pas oublier, faut, y a, je le comprends parce qu'il ne faut pas oublier la, la, la jeunesse de Cthulhu Wars. La jeunesse de Cthulhu Wars, c'est en, en 2014, c'est Sandy Peterson qui s'apprêtait à euh, jeter les gants, à raccrocher du monde du jeu mm -hmm. et à prendre un job, Alors, je ne vais pas dire à la con, mais un job derrière un bureau euh, pour faire vivre sa famille. Et, et il a dit, c'est mon champ du signe, je vais tenter d'aller sur Kickstarter pour créer et financer le jeu que j'aurais adoré dans ouais, mes rêves, ouais. avec des figurines géantes. Et encore une fois, en 2014, des figurines géantes dans les jeux, il n'y en avait pas. Bah, oui. Là, maintenant, il y en a plein, mais à l'époque, ça n'existait pas. Et, et c'est ce champ du signe, c'est devenu son phénix, mais il a un tel attachement sentimental à sa vision de mon jeu, je l'ai voulu comme ça, que toute version différente qui pourrait paraître euh, moins bien, moins grande, moins ce qu'on veut... Ouais. Ça ne peut pas marcher. Mmh. Donc je le comprends mmh. parfaitement, ça mmh. ne peut pas marcher pour lui. Mmh. Mmh. D'accord. Je te propose de partir euh, sur, euh, sur cette fameuse partie que tu as euh, engagée contre Kevin qui est en train de, de, de boire un coup là. Mon gars, ça va mal se passer. Je te remercie. Grand plaisir, cette, Pierre. Pour cette disponibilité que tu as, cette, cette liberté de parole et puis, euh, et puis surtout pour, pour ce jeu. Parce que... Euh, je, trouve que la, je, je le redis encore et encore, mais la qualité est exceptionnelle. Franchement, allez-y, foncez. Si, si vous aimez euh, euh, que tu louas, pour ce qu'il est, les grosses figurines, euh, les boîtes fournies, euh, en fait, on s'y retrouve. C'est ça qui est vraiment hallucinant. On a l'impression d'être dans le même ADN et euh, je trouve que c'est une grande réussite. Et, euh, et bah, je, te, je te félicite et tu féliciteras toute l'équipe de notre beaucoup. part. J'ai hâte, moi aussi, d'avoir le retour de la communauté. En attendant, vous n'hésitez pas à commenter euh, la vidéo, à poser des questions euh, éventuellement. Je pense que euh, Kevin suivra euh, l'avis euh, de cette vidéo et puis portera euh, les questions euh, vraiment euh, importantes euh, à Pete. Bon, je la suivrai aussi, et, et, ne vous inquiétez et, pas. Et, et voilà, il viendra, il viendra donner, euh, donner des réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur cette première version qui devrait arriver donc en France et en français avec euh, Cthulhu et. Euh, la chèvre noire, cette espèce d'horreur là, <rire> elle est ignoble. <rire> non, euh, Courant, allez, courant euh, mars, euh, mars, février avril. mars, ouais, je pense. Ouais, février mars, c'est parti. Un grand merci. À très bientôt. Ciao.